bonjour à tous dans cette séquence je vais vous rappeler comment compiler un premier programme Java. Alors évidemment on va prendre un programme extrêmement simple le classique Hello World donc euh, alors euh, Java est un langage objet donc ça veut dire que vous allez avoir tout qui va être inscrit dans une classe et cette classe doit avoir le nom de votre programme. Donc ici mon programme s'appelle Hello World. Donc je vais créer une classe qui va s'appeler Hello World comme on le voit ici. Et dans cette classe, si cette classe constitue la classe principale de mon programme, eh bien il faut qu'elle exporte une méthode qui soit publique, statique, qui ne rende rien, qui s'appelle Main et qui va prendre en fait ici en paramètres euh, une liste d'arguments. Alors ça c'est tout simplement parce que je vais pouvoir du coup passer quand je vais taper en ligne de commande mon programme, je vais pouvoir lui passer ses arguments en paramètres. Alors dans le cas de mon programme ici je n'exploite pas du tout euh, ce paramètre. Donc, vous voyez que ça, ça constitue une méthode et c'est un standard. C'est à dire que lorsque euh, je vais vouloir exécuter euh, la classe que j'aurai compilée, je vais lui dire, ben, euh, exécute-moi hello world, et il faut que hello world ait cette méthode main, et si hello world a cette méthode main, et eh bien à ce moment-là, il va pouvoir lancer la méthode main. Et puis, la méthode main peut faire appel à d'autres classes, d'autres ob objets, etc. etc. Euh, je tire mon programme comme ça. Mais pour l'instant, on est sur un programme extrêmement simple, ce n'est pas le cas. Et puis ici, alors là, vous ben, voyez, je fais une entrée-sortie, système Outprintln, bonjour le monde. Jusque là, rien de bien compliqué. Alors sur le terminal, qu'est ce que je vais faire euh, Je vais donc, euh, je fais ici un ls, je vois que j'ai bien mon HelloWorld.java et euh, ce que je vais faire ici, c'est que je vais lancer la compilation. Alors en fait, la compilation, c'est la transformation d'un source sous format texte en quelque chose d'exécutable. Et donc le binaire produit par le compilateur Java c'est un binaire dans le format de la machine virtuelle et on appelle ça du bytecode. Alors j'insiste sur cette option là euh, qui est une option euh, qui moi me préoccupe beaucoup euh, cette option euh, xlint euh, elle est euh, tout à fait facultative mais je vous recommande de la mettre tout le temps parce que euh, le compilateur va vous donner beaucoup plus de taille, il va faire beaucoup plus de contrôle et les messages vont être beaucoup plus précis. Et évidemment idéalement c'est zéro message, zéro message warning, zéro message d'erreur. Et moi je me souviens euh, je travaillais euh, dans une division supercalculateur chez Bull il y a longtemps, j'étais jeune euh, et j'avais je, un chef qui disait je veux zéro warning. Pourquoi zéro warning Parce que quand il y a un warning qui apparaît on le voit. Donc s'il y a un warning qu'on ne pouvait pas supprimer eh ben, on avait des directives de préprocesseurs, en travaillant à l'époque qui permettaient euh, dans le mode où on recherchait les warnings euh, pas dans le mode de compilation bien sûr de les désactiver. L'important était de voir apparaître les nouveaux warnings. Quand vous avez 100 warnings le 101 e il est complètement inaperçu. Alors cette première opération que j'ai fait euh, à ce niveau là elle va produire vous voyez en fait en plus du fichier java que j'avais, j'ai un fichier classe. Ces fichiers classe vous pouvez d'ailleurs les regrouper dans des librairies, une commande, je ne me souviens plus là, pour les exemples qu'on va avoir, on n'a pas besoin de les regrouper et en fait ça donnera des fichiers jar, d'accord, java archive, c'est des bibliothèques. Et puis ce que je fais ensuite c'est que je lance la machine virtuelle en lui disant ben voilà le programme que je cherche et puis elle va voir si elle trouve un HelloWorld.class ce qui est le cas et à ce moment là elle va voir si ce HelloWorld.class contient la méthode main ce qui est le cas et elle va exécuter la méthode main et après j'ai donné la main à mon programme. Ce qui est intéressant c'est que si je fais appel dans mon HelloWorld.class ou dans mon HelloWorld tout court à une autre classe, Toto par exemple, eh bien ce qui va se passer c'est qu'il euh, faudra bien évidemment que je trouve localement un Toto.class. Tous les exemples que vous trouverez dans ce cours ont été compilés sur ma machine. Donc c'est une machine sous macOS 10.11.6 et voici la version de Java que j'ai utilisée. Faisons une petite remarque sur les entrées sorties. Et les entrées sorties vous avez deux méthodes, vous avez println et vous avez printf. Alors println il prend une chaîne de caractères en paramètres et vous pouvez concaténer ces chaînes de caractères avec des plus et puis il peut vous faire un formatage automatique on verra un peu plus tard grâce à une méthode qui s'appelle toString qui est implémentée dans les classes les plus racines de Java et qui vous convertit n'importe quoi en chaîne de caractères pas forcément de façon satisfaisante parfois c'est simplement juste donner l'adresse mais que vous pouvez surcharger. Et puis vous avez une autre manière le printf qui permet ici d'avoir des entrées formaté à la manière du langage C. Et donc vous avez ici la chaîne de caractères avec les directives de formatage et puis derrière les paramètres qui suivent qui doivent être bien évidemment donnés dans le bon ordre. Donc ça ressemble énormément, vous l'aurez reconnu, au printf du langage C. Donc c'est juste une petite remarque. Et bien évidemment ces deux variantes de programme donnent exactement le même comportement. Euh, C'était celle qu'on a exécutée tout à l'heure et ça c'est la nouvelle. Alors, quelques éléments importants, en partie en termes de convention de nommage. Alors, lorsque je veux créer une classe qui s'appelle Toto, d'abord, Toto, avec... ça commence par une majuscule. Le nom des classes commence par une majuscule. Le nom des objets commence par une minuscule. Et ensuite, quand vous avez euh, une classe Toto, vous avez un fichier qui s'appelle Toto.java. Et puis, ça généra un Toto.class. Tout à l'heure j'ai expliqué que lorsque ma classe principale pouvait appeler une autre classe, par exemple HelloWorld qui appellerait Toto eh bien il fallait que j'ai un Toto.class quelque part. Mais le Toto.class il peut être dans le répertoire courant mais je peux aussi le mettre dans d'autres répertoires, que je peux ne pas avoir tous les points classes au même endroit ou tous les points j au même endroit, je peux tout simplement les euh, regrouper euh, structurellement, en fonction de la logique, euh, le module machin dans le répertoire machin, le module bidule dans le répertoire bidule et je vais utiliser ce qu'on appelle un class-pass et euh, c'est un argument que je vais mettre euh, en disant mais voilà, euh, tout ce que tu ne trouves pas dans le répertoire courant, et eh bien tu le trouveras dans cette liste de répertoires. Alors est-ce qu'on peut mettre plusieurs classes dans le même fichier C'est parfaitement possible. Euh, ce n'est pas terrible d'un point de vue génie logiciel et ça n'a de sens que lorsque vous avez des petits exemples. Donc en fait, pour être franc, et pour pouvoir mieux gérer ma bibliothèque d'exemples, euh, moi je l'ai fait sur tous mes exemples. Vous avez plusieurs classes. Elles sont toutes dans le même fichier. Euh, mais encore une fois, euh, les exemples que je vais utiliser en ce cours, euh, quand ils font 150 lignes, c'est un grand maximum. Donc Ça va. Évidemment, quand vous développez des programmes qui ont des milliers de lignes de code, des millions de lignes de code, eh bien, euh, d'un point de vue juste logique pour vous y retrouver, vous avez intérêt à adopter la règle. Une classe un fichier voilà alors par contre ce qui est important c'est que dans un fichier vous pouvez avoir des classes publiques et des classes privées en fait moi dans mes exemples quand je regrouperai euh, un ensemble de classes dans euh, le même fichier et eh bien en fait il n'y en aura évidemment qu'une qui sera publique et les autres seront privées parce que celle qui est publique euh, le nom du fichier ça va être le moyen de la retrouver et c'est celle qui est utilisable euh, à l'extérieur et bien évidemment, du coup, la classe publique, c'est ce que j'appelle ici la classe principale. D'accord. Et la classe qu'on va appeler la classe principale, c'est celle qui contient la méthode main. Et le compilateur va lui trouver le reste. Puisque si dans euh, la méthode main je fais appel à un Toto, je, fais, je crée un objet de type Toto, et eh bien il sait que euh, l'objet T de type Toto, il est décrit dans la classe Toto, il va tout retrouver en regardant éventuellement dans le class -pass, il va retrouver le fichier qui décrit Toto, etc, etc. Alors quelques remarques sur l'environnement de travail. Dans mon cours et la plupart de vos enseignants, on aura des exemples qui seront réduits à l'essentiel. Donc ligne de commande. L'idée c'est pas de vous imposer une de commande. La ligne de commande ça existe et il faut que vous sachiez vous en servir en tant qu'informaticien. Mais l'intérêt c'est que c'est un environnement minimaliste qui suffit largement à la démonstration de ce qu'on veut faire. Le choix de l'environnement, c'est le vôtre. Donc vous travaillez avec les EJB, vous travaillez avec Eclipse, pas de souci. D'accord. Ce qui se passe, c'est pour ça que je pense que c'est bien que vous manipuliez de temps en temps la ligne de commande, c'est que ces environnements ils cassent bien des choses et c'est important que vous compreniez ces choses-là. En particulier la distinction entre la compilation, l'exécution. Dans certains cas, il y a de l'édition de liens, la construction de bibliothèques, etc. Donc, récupérer un jar, ça tombe du ciel Non, ça ne tombe pas du ciel. D'accord Et le jour où vous récupérez un programme et vous devez le reconstruire vous-même pour être sûr que ce que vous avez, parce que si j'ai un jar et des sources, qui me dit que le jar contient bien la même version que les sources que j'ai D'accord voilà, intéressant à savoir. Donc vous devez apprendre à comprendre ce genre de choses. Alors ce qui va se passer c'est que du coup en travaux pratiques vous allez utiliser chacun l'environnement que vous voulez. Mais par contre vous n'avez pas à attendre des enseignants qui utiliseront peut-être un autre environnement que le vôtre d'être plus compétents que vous sur l'environnement que vous avez choisi. Donc le choix de l'environnement c'est le vôtre mais vous l'assumez et vous l'assumez en particulier en acceptant qu'il n'y ait pas de hotline sur votre environnement qui soit garanti en TME. Évidemment, si vous avez le même environnement l'enseignant et que l'enseignant il peut vous déplanter, il vous déplantera. Mais il y a tellement de choix, de multitudes de travail, de, de, de variantes de configuration qu'on ne peut pas vous le garantir. À propos de Java, donc c'est le langage support. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, Java est un langage relativement ancien. Le début de Java c'est 1991 euh, et c'est euh, un langage créé par Sun Microsystems. Et la première apparition publique de Java 1, on est à Java 8 maintenant, eh bien euh, c'est 1995. Et on peut dire que d'ailleurs à intervalles réguliers, on peut dire que chaque nouvelle version de Java ou presque, en tout cas, euh, amène des modifications qui sont majeures. C'est-à-dire que le Java de 95 et le Java de maintenant, même si sur la partie propre à la syntaxe du langage, peu de choses ont changé, des ajouts, des choses en plus, etc. Euh, eh bien, euh, dans la philosophie, il y a quand même énormément de, de changements. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, le compilateur et la machine virtuelle sont en GPL. Euh, ça, c'est les choses qui ont été mises euh, en GPL vers 2006-2007, euh, au moment où la société d'origine, Sun, a commencé à avoir des problèmes. Et euh, ensuite Sun en 2010 a été racheté par Oracle. Donc en fait vous réaliserez que lorsque vous cherchez de la documentation de référence sur Java eh bien vous allez sur le site d'Oracle puisque c'est eux qui maintiennent maintenant Java. C'est un langage objet de style impératif. Alors en fait pour ceux qui ont fait l'apprentissage fonctionnel vous allez découvrir que euh, eh bien à partir de Java 8 on commence à avoir des traits fonctionnels mais le langage reste quand même pas mal impératif. Mais je pense qu'il euh, y a une tendance lourde avec quelques langages de programmation de mélanger le style impératif et le style fonctionnel. On le voit avec Java, on le voit avec Swift euh, de chez Apple. Et euh, il y a d'autres langages aussi qui, qui, qui, qui ont essayé de prendre le meilleur des deux mondes. Et donc c'est une tendance lourde. Donc je pense que Java va intégrer de plus en plus de traits euh, fonctionnels. Et euh, l'intérêt de ce langage, c'est qu'il est indépendant de la plateforme. Ça veut dire que lorsque vous avez un point classe ou un point jar, c'est du bytecode by associé à une machine virtuelle. Vous vous souvenez que je fais Java, le nom de mon programme, enfin de ma classe principale. Euh, eh bien ça veut dire que du coup, si j'ai l'interpréteur, la machine virtuelle, sur un Mac, sur une machine sous Linux, sur une machine sous Windows, quel que soit le processeur, eh bien ce sera la même machine virtuelle qui s'exécutera, et donc je peux transporter mon bytecode. Même si, encore une fois, il est largement plus intéressant dans l'absolu de transporter le code source qui lui est lisible. Alors, euh, c'est un langage qui gère plusieurs flux d'exécution et qui est possiblement réparti via quelque chose qui s'appelle RMI, Remote Method Invocation, qu'on évidemment on ne verra pas euh, cette année dans cette UE, mais que vous pouvez être amené à voir en M si vous le souhaitez. Alors, le langage, il est quand même bien connu. Je prends un index qui s'appelle l'index TIOP, qui est un index qui est pas mal utilisé pour mesurer, dirons-nous, la popularité des langages. Attention, cet index TIOP mesure l'activité autour du langage. Ce n'est pas le nombre de lignes de code. L'activité autour du langage en regardant ben, les repositories sur GitHub, sur l'ensemble de trucs publics, en regardant l'ensemble de forums, etc., etc. Et il mesure l'intérêt et l'activité autour du langage. Et là, vous avez donc un classement qui, je crois, paraît tous les deux mois. Donc vous, allez, vous faites taper Tiobe index sur Google et vous avez tous les détails. Et là, ici, je vous ai extrait l'instantané qui est fait tous les cinq ans. Et vous voyez que ben, Java actuellement est premier depuis une dizaine d'années, même si parfois, ponctuellement, C lui est passé devant. C est assez inamovible. D'accord. C, plus, plus, c++ est bien placé, etc., etc. Bon, voilà, vous ne vous trouvez pas surpris de trouver cette liste de langages. Mais Java est un langage qui est important de connaître comme c'est parce que bah, c'est un langage qui est extrêmement utilisé, extrêmement actif, extrêmement par parlé. Et encore une fois, c'est plus compliqué que de dire que ça veut dire qu'il y a le plus de lignes de code en Java que de lignes de code en C, ça n'est probablement pas vrai, c'est même certainement pas vrai, parce qu'en C, vous avez euh, du code écrit depuis les années 60. Euh, par exemple, dans un langage comme l'ADA, qui doit être à la 20e ou 25e place, euh, le moindre projet, c'est des millions de lignes de code. Voilà, donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais ça donne une idée de l'importance relative d'un langage de programmation dans le monde d'aujourd'hui. Voilà.